Amen. Amen. Que Le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore dans sa maison. Et comme les saintes écritures nous disent aussi, comme mon précieux frère, vous voulez dire aussi, c'est vrai que les vivants, le vivant, ce sont ceux-là qui, qui louent l'Éternel, notre Dieu. Et à nous aussi, vous accordez la grâce de pouvoir aussi être parmi les vivants ce matin pour que nous puissions... Le louer et aussi reconnaître aussi ce que lui, il est pour nous, et aussi la grâce de pouvoir réellement entendre aussi sa voix dans le temps dans lequel nous vivons, pour que nous puissions aussi nous accrocher à lui. Nous avons besoin vraiment beaucoup de lui parce qu'il a dit que je suis le bon berger. Il est le seul berger et le seul vrai, et nous sommes réellement. Les, les, les brebis les troupeaux de son pâturage, effectivement. Et, et là, il, il nous conduit, comme David pouvait le dire, dans de verts pâturages. Il est celui qui prend vraiment soin de nous. Nous devons certainement l'aimer de tout notre cœur et, et beaucoup plus avoir confiance en lui, parce qu'il il connaît réellement la, la, le lieu où il doit nous conduire, le pâturage, exactement pour que nous puissions être nourris et, et aussi arriver à pouvoir aussi avoir une croissance qui, dans les saintes écritures, nous parle, comme la Bible nous fait savoir aussi que la parole de Dieu est une nourriture. Nous avons besoin de cela pour que nous puissions arriver à pouvoir aussi grandir spirituellement, pour que l'homme spirituel qui est à nous, effectivement, qui a été créé selon la vérité, puisse réellement croître davantage de manière à ce que cette nature et aussi et cette image que comme la Bible le dit, Dieu crée à l'homme à son image et que nous puissions réellement arriver à pouvoir manifester ce que Dieu lui-même a fait de nous. Il nous a rachetés pour que nous puissions certainement lui appartenir, mais l'appartenir réellement en propre pour que nous ne soyons plus à nous-mêmes, mais que nous soyons à lui et étant à lui nous sommes aussi pour les autres. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce de pouvoir réellement réaliser aussi cela dans notre vie et notre marche de tous les jours. Je crois que notre frère Mongo voulait annoncer aussi ce matin la, la, la départ de notre frère Morales. Je sais que j'ai eu cela aussi hier. Les deux frères m'ont appelé pour pouvoir effectivement me former de cela. Et c'est très douloureux parce que. Vous savez, quand vous avez, vous connaissez quelqu'un, que vous avez aussi l'occasion de vivre avec cette personne aussi, et, et brusquement vous apprenez que la personne s'est en allée, c'est très douloureux. C'est vraiment douloureux, peu importe ce qui pouvait être d'une certaine manière, mais vous savez, la disparition de quelqu'un est toujours quelque chose de très déchirant. Et on voudrait donc que la personne soit là et qu'il vive. C'est pour ça qu'il faut vraiment et, et nous aimer les uns les autres. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou le lendemain, dont nous avons besoin, ce que nous puissions vraiment tous les jours être en ordre avec Dieu et, et avoir des sentiments qui sont nobles les uns envers les autres. Puisse vraiment le Seigneur, notre Dieu, accorder la consolation aussi à, à, à, à, à sa famille et aussi à, à tous les frères et sœurs avec qui il s'est réunissé de l'autre côté là-bas. Je crois que c'est à Charleroi où il s'est se retrouvé aussi. Et, et aussi notre frère Joseph qui m'a appelé et qui était en larmes parce que c'était son ami proche et la disparition de, de frère Jean l'a beaucoup aussi affligé et nous prions que le Seigneur notre Dieu puisse vraiment aussi lui accorder aussi cette grâce et qu'il puisse vraiment le pratiquer encore davantage et, et il en a besoin nous prions que Dieu vraiment soutienne nous allons prier pour que le Seigneur, à notre Dieu, fortifie aussi la famille et tout, les frères, sœurs aussi. C'est un moment très, très difficile et très douloureux. Mais nous avons confiance en notre Dieu et il sait ce qu'il fait. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Et nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à, à ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie et qui peut le reprendre quand il le veut. Nous allons prier. Précieux sauveur. C'est vrai que nos cœurs sont vraiment tristes, si touchés. Oh Dieu, de pouvoir apprendre au cœur de nos bien-aimés frères et de rentrer à la maison. Mais nous ne savons pas ce qu'il en est dit, mais Seigneur, nous te prions simplement pour que toi notre Dieu qui nous passe ici, tu nous enseignes aussi beaucoup, Père. Oh Dieu, nous t'implorons la grâce de pouvoir réellement aussi. Soutenir aussi la famille, béné le Père, ses enfants, ses amis aussi, béné le Père aussi. Et si de nos frères, c'est ça, qui s'est, sont réunis avec lui pendant ce temps-là, qui étaient là, béné le Père, ça, et qui ont appris aussi cette, cette nouvelle, béné le Père, de pouvoir entendre que le frère est parti. Mon Dieu d'amour, mon bon sauveur. Nos cœurs sont vraiment tristes et touchés. Nous te supplions aussi de consoler aussi. Chacun de nos frères et soeurs aussi, bien mes Père. Et nous passons aussi à notre frère Joseph qui est là-bas et qui aussi dans son cœur, pleure pleurant aussi pour son frère qui était aussi son ami de et qui est parti aussi comme ça. Nous te prions de pouvoir moi apporter la consolation aussi dans le cœur de tout. Ceux qui l'ont connu aussi, mes personnes, et qui ont oui, eu à pouvoir avec moi aussi être profondément touchés, Seigneur, que cela aussi leur rappelle aussi que nous sommes que des passagers de pèlerins sur tes terres, Père, et, et qu'un jour nous devrons partir, Père. Béni soit ton Seigneur encore ce matin. Loué sois-tu pour tes décisions, Père. Nous t'avons aussi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons aussi une bonne nouvelle, ce que et ce matin, si c'était hier aussi, mais ce matin, je suis était touché aussi à venant pour rentrer dans mon bureau. Et, et j'ai vu ma aimée ma sœur Marie-Louise, mais avec autant de respect que CDV, je vis comment elle était aussi touchée dans son cœur. Et je m'attendais, il me dit, frère, je voudrais vraiment te dire merci pour, pour, pour mon fils. Et, et il est sorti de, de la prison. Mais il était sincère dans sa façon ah, de pouvoir bien. parler et aussi dans sa reconnaissance à à l'endroit, j'ai vu que c'est une mère qui, qui, était vraiment beaucoup plus affligée et que maintenant la consolation lui a été donnée et sa reconnaissance est vraiment sincère. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens aussi, parfois quand vous priez pour, pour des cas. Que Dieu bénisse. C'est sais que nos frères et sœurs le font. Mais souvent, c'est très rare aussi, quand vous oui. priez pour un cas de voir quelqu'un oui. qui vient avec beaucoup de reconnaissance. Il oui. dit, vraiment, que Dieu vous bénisse. Quand vous avez prié, Dieu a fait, Dieu a fait. Oui. C'est en fait, son rend gloire au Seigneur. Amen. Comme le Seigneur l'a dit dans les scènes Écritures. Il dit, mais les autres, le ou sont seulement que celui ci qui, mm. Était, mm. qui est revenu. Et les autres sont partis. Que Dieu bénisse richement notre sœur. Et bénisse aussi euh, l'enfant. C'est Jesse, je pense que ce. J'ai lu aussi hier au téléphone. Il m'a aussi appelé pour me dire qu'il était donc à la maison. Nous remercions notre Dieu. Amen. Nous Amen. sommes vraiment reconnaissants. Frères et sœurs, l'enfant de votre frère, c'est votre enfant. La joie de votre frère et votre sœur, c'est votre joie. Amen. Il faut que les barrières tombent. Parce que nous sommes appelés à être un. Il faut que le cœur se réjouisse. Cet enfant, et le vôtre. Imaginez, mettez-vous à la place, même si vous ne voulez pas penser comme cela, mais si c'était le vôtre. Alors comprenez alors maintenant l'allégresse dans la joie de notre soeur. C'est aussi notre consolation aussi que Dieu nous a accordée, ainsi que de son Père aussi, et tous ses frères et soeurs. Je crois qu'ils ont beaucoup souffert aussi. Nous allons remercier le Seigneur, notre Dieu. Précieux Sauveur, de ce matin nous voulons te dire encore merci parce que nous étions d'un côté attristés, mais de l'autre côté nous a consolés aussi, Père nous te remercions vraiment, Jésus, cet enfant, mon Seigneur, que tu as donné à mon frère, à ma soeur, à mon Père puissant, qui est aussi le nôtre, Père, nous te glorifions pour cela, parce que l'héritage de mon frère est aussi le nôtre, mon sauveur, oh Dieu, puisses-tu vraiment être glorifié encore ce matin, mon Père, nous te remercions, Oh bien Satan s'est déchaîné pour pouvoir détruire les enfants, les enfants bénévertis de mon Père, oh Dieu, nous te remercions, parce que combat pour nous, mon béni, Père, en protégeant nos enfants, mon Seigneur Jésus, béni, mon Père. Il peut vraiment être emporté loin, mais toi, tu es le Dieu qui veille, pour qu'il soit réellement aussi ramené, Père. Oh, Dieu, nous prions aussi pour lui, pour Jésus, mon Père afin que son âme soit ramenée aussi tellement à toi, mon béni, mon Père Saint, que sa vie, mon béni, soit aussi restaurée, mon béni, Père, qui ça. oh, Dieu, ramène la foi, mon béni, Père, la vie, cette foi mon la flamme, aussi, Dieu, mon Père, afin qu'il soit heureux d'avoir été mon béni, mon Père, mon dans cette maison, la paix, qui est tapée, soit qu'on l'a entendu encore ce matin. Béni mon frère, bénis ma soeur, bénis les enfants, bénis leur maison, béni mes Pères. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton Seigneur soit béni, nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque enfant que le Seigneur nous donne, qui donne aussi à notre frère, à notre soeur, c'est aussi notre enfant. Amen. Et Satan peut se targuer à pouvoir chercher, à pouvoir les détruire. Il, il fera tous ses enfants pour les amener aussi loin ainsi de suite, aussi longtemps que nous avons les genoux, Amen. et que nous avons aussi la voix pour pouvoir prier, nous prions, nous implorons la grâce de Dieu, même s'il descend dans le bas fond l'enfant, le Seigneur le ramènera. Amen. Ça, c'est un droit que nous avons, c'est notre héritage que nous réclamons. C'est pourquoi ne soyez jamais découragés de persévérer. Amen. Et le Seigneur, notre Dieu, parce que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons être conscients de qui il est effectivement si... Et de quoi il est aussi capable qu'il puisse nous accorder la grâce de pouvoir réellement réaliser réellement ce que nous avons reçu comme grâce de pouvoir, comme notre précieux frère l'a lui encore ce matin, en montrant que le monde passe par des situations difficiles, et il va y avoir encore des situations encore beaucoup plus difficiles, mais à nous Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir la paix, de pouvoir être dans cette paix que la paix que lui même nous a donnée. Donc, cette paix-là, elle est vraiment la, la vraie paix. Celle qui donne la paix à ton âme. Amen. Donne la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, Amen. la paix dans ton être. Amen. Alors, dans toutes les circonstances, ton cœur est toujours dans la paix. Que ton cœur ne s'alarme point, mais que tu aies toujours confiance dans l'éternel, notre Dieu. Lève-nous, nous allons prendre une portion de l'écriture dans le livre de Chronique. Nous lirons dans deux chroniques. Nous lirons dans deux Chroniques au chapitre 20, nous lirons à partir de verset 13, 2 Chroniques 20 verset 13, nous lisons, « Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Asiel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéel, fils de Matania, l'hérite d'entre le fils d'Azaf. Et Jacques Asiel dit Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Amen. Précieux sauveur, nous voulons vraiment te remercier encore ce matin, oh, pour ton amour et ta bonté à notre endroit. Déjà cette parole que nous venons de lire a touché notre cœur, nous nous attendons de ta part, de la grâce de pouvoir réellement nous conduire encore dans les choses qui sont réellement à toi. Et, oh Dieu, que toi tu veux réellement aussi nous revenir pour que nous puissions avoir encore une marche beaucoup plus étroite avec toi. Nous mon Seigneur Jésus, pardonne nos faiblesses, nos péchés, nos manquements, nos transgressions. Et, oh Dieu, ce que nous avons eu à pouvoir penser, qui n'a pas été conforme à toi, venez nous pères, voulons vraiment que tu puisses vraiment prendre plaisir dans chacun de nos pères. Et t'en laver par toi, mon bénéme Père Saint, mon Dieu, nous serons purs. loué sois-tu encore ce matin. béni nos pères je t'ai ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au vous à ce Nous remarquons une chose qui s'est passée ici, ce, que, et ce qui est aussi très touchant, c'est de pouvoir voir la manière dont le peuple s'est réellement tenu. Parce que l'Écriture nous montre qu'ils se sont tenus devant l'Éternel. Alors on doit se poser la question de pouvoir savoir si vous si exactement et et, et et de quelle manière, effectivement, et pourquoi cela s'est-il un peu passé comme ça Et puis ce qui est merveilleux, frères c'est de réaliser toujours comment est-ce que les choses nous sont décrites dans les scènes d'écriture parce que chaque détail qui nous est donné dans la parole de Dieu dans différents événements ont leur importance effectivement prenons l'exemple par exemple effectivement que voyez-vous que et lorsque le Seigneur été crucifié il y avait deux malfaiteurs effectivement l'un à sa droite l'autre à sa gauche vous vous souvenez de cela non oui et quand nous regardons on pense dans les scènes d'écriture effectivement dans les prophéties effectivement cela donc la parole de Dieu en avait déjà parlé aussi. Donc chaque chose que le Saint-Écriture donne, effectivement, comme détail dans la parole, a vraiment son importance, effectivement. Alors quand nous lisons, comme nous avons lu effectivement ici dans la livre des chroniques, nous voyons qu y a quelque chose qui est très vraiment touchant, c'est de pouvoir voir que la Bible dit, regardez bien, elle dit une chose, au verset 13, il dit, tout Judas, donc tous ceux qui. Est était effectivement de la tribu de Judas, en réalité, parce que vous savez comment les choses s'étaient passées, en réalité, il y avait euh, Israël d'un côté, puis Judas de l'autre côté, avec le roi d'Israël de côté, puis le roi de Judas ainsi, donc la maison de David de côté. Donc, effectivement, là on voit que tout Judas s'était debout, devant l'Éternel. Donc, tous, effectivement, comme c'était un seul homme, ils se sont réellement tenus debout. Regardez bien, comme l'écriture les, les dit, avec leurs petits enfants. Non seulement avec petits-enfants, avec leurs femmes, et aussi leurs fils. Donc c'est toute la maison entière, toute la famille entière, et tout ce qu'ils avaient en vérité. Donc tout ce qui les rapatriaient par les petits-fils, les enfants, donc tout, tout, tout, donc tout étaient nus là, donc il fallait, parce qu'il y avait quelque chose. Et s'ils si étaient tous nus ainsi, c'est parce que, et ce qui s'est passé en réalité c'était quelque chose qui concernait aussi chacun en particulier autrement vous pouvez voir effectivement que oui, là on me dire écoutez, vous pouvez partir, moi je reste parce que en tout cas je ne je me sens pas concerné là-dedans mais ici effectivement et, ils se sont tous élus parce que chacun doit se sentir concerné non seulement lui mais aussi que toute sa famille entière est concernée donc il prend aussi toute sa postérité aussi avec qu'on réalise qu'effectivement qu il y a quelque chose dont ils se sont réalisés que ici, il est question non seulement de moi mais de tout ce qui est aussi ma postérité c'est absolument important frère, ça, que vous réalisez une chose que la postérité de quelqu'un est quelque chose de très important pour lui ah oui c'est sûr et certain cela allez, vous remarquer une chose c'est que lorsque le Seigneur a appelé Abraham et Abraham, il dit, qui est ton père était a oui. Et puis il dit, mais je te bénirai ici, si, ainsi, ainsi, ainsi. Et cet homme ici, effectivement, pendant que le Seigneur a dit, il aimait Dieu, il croyait en Dieu, effectivement, mais il se tourne vers l'éternel. Écoutez bien, nous disons cela avec rapidement dans le livre de Genèse, je vous pense. Genèse au chapitre. Nous avons aussi Genèse, au chapitre 12 ou 13, ou 14 ou 15, je pense que. Le chapitre 15, verset Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit Abraham n'est qu'un point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit dit, Seigneur Éternel, quel me donneras-tu Vous entendez cela et le si Seigneur lui dit, mais ta récompense sera vraiment grande. <rire> Parce que quand on dit récompense grande, c'est beaucoup de bien. Parce que des choses, effectivement, et puis il ah, y a des choses que je vais faire Il dit, mais il dit, Seigneur l'éternel, que me donneras-tu Il dit, mais voici, je m'en vais sans enfant, donc je n'ai pas de postérité. Et tout cela, il dit, mais l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et alors, parce que c'était quelque chose qui était très important pour Abraham, effectivement, quand il pouvait voir pendant le temps qu'il était avec sa femme Sarah et il voyait effectivement que bon, il n'y avait pas d'enfant, et puis c'est Dieu qui lui apparaît, c'est Dieu qui lui parle, effectivement, et qui lui dit effectivement ce qu'il va faire pour lui, c'est Dieu. Et alors, euh, il me dit c'est Seigneur, mais. Que me donneras-tu parce que je m'en vais sans enfant, donc je n'ai pas de postérité en réalité C'est pourquoi vous devez toujours réaliser une chose, frère et soeur. J'ai toujours dit à pouvoir les lire ici, mais c'est pour que ça rentre, il faut que nous puissions apprendre davantage. C'est David qui le dit dans les scènes écrits. -il, il dit, mais j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais... Vieilli il dit, je n'ai jamais vu les justes part. ni Amen. sa postérité, vous voyez bien, ni sa postérité, les oh. mendiants sont pas, Amen. donc Dieu connaît effectivement aussi ce qui est important dans le cœur d'un homme, Amen. ce qui vous tient à cœur effectivement, <rire> que je le sais aussi, quand, quand vous avez votre enfant que vous tenez dans vos mains, vos, vos mamans, vos papas, effectivement, vos enfants que vous avez mis au monde, effectivement, et que vous avez eu la grâce de pouvoir réellement connaître Dieu et de donner réellement tout votre cœur, frère et sœurs. Dieu est un Dieu vivant. Amen. Et la Bible dit de lui que c'est un Dieu d'amour. Quand il l'aime, il va faire même au-delà de toi, Amen. tu ne peux même pas penser. C'est-à-dire que la Bible nous dit une chose il dit, il dit, mais, il dit mais quand nous ne savons même pas prier, l'esprit de Dieu en nous parle et soupire, okay, Dieu a là maintenant. Frère, il l'aime dans tout le moindre détail de ce que cet homme ou cette femme est et qu'il voudrait. Donc il prend soin Amen. de tout ce qui est à toi. Et si te demande de toi, c'est que tu l'aimes d'abord. Si toi tu l'aimes de tout ton cœur, tu t'en causes davantage à lui. Mais lui il connaît très bien, frère soeur. et soeur. Vous voyez, il, il a pris cet homme Adam. Il a, il a fait tout ce qui était beau pour lui et il a placé Adam. Adam a fait le que Dieu voulait, n'est-ce pas? Dieu notre Seigneur aimait beaucoup avoir la communion avec un temps et il m'a maintenant fait ça. Alors faisait fils obéissant, obéissant. Et c'est Dieu qui regardait cet homme en fait pendant que lui s'occupait des choses de son père. Il avait la pensée tournée vers la balle et je vais travailler pour lui. Il m'a dit ça. Je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Regardez, c'est Dieu qui vient. Il n'est hum, hum, hum, pas bon pour l'homme d'être ça. Donc, il a cherché à, à pouvoir lui donner quelque chose, donc quand il regarderait, son, son âme est tellement dans la joie, c'est réjouissant. C'est comme cela, non? Oui. Dieu te soucie, Dieu pense, réellement. et vous savez, il y, a, il y a Dieu et il y a Satan, vous savez, non? Oui. Donc, le bon, le meilleur, l'excellent, le pensée pur, les pensées bonnes, les projets bons, tout ce qui est de meilleur. Ça vient d'ici, mmh. de Dieu. Amen. Mmh. Donc en Dieu te regarde, lui. Les pensées qu'il a à ton endroit, mmh. ce sont des pensées toujours dites que de, pour ton bien-être à toi. Mmh. Il veut que, en fait, il veut que toi tu sois vraiment dans de bonnes conditions. Mmh. C'est pourquoi nous devons comprendre effectivement en nous lisons la parole de Dieu. Merci mon précieux frère. Que Dieu te bénisse pour toujours. Nous lisons la parole de Dieu. Nous devons réellement comprendre une chose. C'est surtout euh, quand, quand, quand le maître parle, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit dans les Saintes minutes, « Ne vous inquiétez, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais. Considérer l'église des les, les champs, les oiseaux, effectivement. Il dit, mais toutes ces choses-là, effectivement, l'église des champs, il monte, et puis il meurt, et puis les oiseaux, il dit, mais vous valez plus que les oiseaux. Amen. Amen. C'est votre Père Céleste qui en prend soin. Et à combien plus, faute raison, lui ne pourra pas prendre soin de vous. Non. Le Seigneur nous montre effectivement que ce que lui voit, ce qu'il cherche à pouvoir faire, c'est votre réellement aussi, pour votre bonheur et pour votre bien-être. Il a toujours dit, hein, les projets que l'Éternel a formés pour nous sont des projets de bonheur. Jamais de mal à toujours. Alors, ils se sont tenus là avec eux, tous ceux, ceux qui étaient réellement aussi leurs leur, leur petits-enfants, leurs fils, effectivement, leurs femmes, donc. Tout ce qui était à eux. Parce que ces jours-là, il devait être quelque chose de tout à fait particulier et dont chacun se sentait concerné. Vous savez, frère et quand quelque chose arrive presque réellement dans, dans notre vie, dans notre marche, ou que nous nous sentons vraiment que ici, si c'est une question de vie ou de mort pour moi, alors l'approche de Dieu est tout à fait différente. Amen quand on est vraiment poussé à vous, qu'on regarde, que, alors là ici, il n'y a plus d'autres ici, je besoin. Si Dieu, n'agit pas maintenant pour moi, alors c'est terminé. Alors, vous vous approcherez de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Et avec quoi? Mais avec tout votre être entier. Pourquoi? Parce que vous voulez vraiment que Dieu vous parle. Amen. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dit, bon, je vais simplement, vous savez, je vais simplement pour aller peut-être voir quelqu'un, aller peut-être voir... Non, il y en a la, la démarche que vous faites effectivement pour les choses qui concernent Dieu. En fait, il y a un but, alors votre cœur tout entier s'y est donné, parce que vous, vous attendez. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que la Bible nous dit, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toute ton pensée. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Parce que dans cette circonstance-là, tu dois être sûr et certain de ce Dieu qui tu tout. Je veux savoir ce qu'il faut. Je veux, et moi, parce que là, je me trouve dans un état où je ne sais Si toi, tu ne le fais rien, Seigneur, je paie. Et comme ça que... Alors, ils se sont donc approchés dans, dans la maison du Seigneur. Ils se sont tenus tous, comme la dit, devant, effectivement l'éternel avec tout ce qu'eux, ils ont. Et regardez maintenant, comme l'écriture nous fait part de cela, chapitre 29, tout des chroniques. Et, et voilà. Donc, ils se sont tenus ainsi, verset 14, il dit Et eh, quelque chose s'est passé, alors le signe éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachasiel, fille de Zacharie. En fait, Lorsqu'ils se sont vraiment tenus de cette manière-là, de tout leur cœur, comme un seul homme, effectivement, alors qu'ils avaient tous une seule demande à l'endroit de Dieu. Et chacun était vraiment sincère dans sa demande, parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait quelque chose pour lequel ils se sont tenus ainsi devant l'éternel, de notre Dieu. Et quand un peuple s'approche comme cela de Dieu, de tout son cœur, et vraiment avec une détermination, étant aussi préparé. En fait, le cœur et l'âme se donnent davantage à ces dieux. C'est sûr et certain que Dieu doit faire quelque chose. Amen. Mais là, on se pose la question de pouvoir savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ce peuple puisse arriver à pouvoir avoir une telle attitude, et que nous voit effectivement qu'ils ont pris tout ce qui était à eux, alors que réellement, qu'ils aient d'abord l'assurance que l'Éternel était réellement leur Dieu. Mmh. Et où est-ce qu'ils sont réellement aussi partis, par les limites. Ils se sont tenus devant, nous pourrons les lire avec vous, regardez très bien, frère. Les Et tout Judas se tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils, ainsi de suite. C'est devant l'Éternel. En quel endroit Regardez bien. Nous prenons au chapitre 20, effectivement, partir du verset 1, nous lisons cela dit après cela, le fils de Moab et le fils d'Amon et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie et ils sont à Sasson, Kamar qui est à Engedi dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Amen. Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'on l'enfin de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Parce qu'il savait une chose, frère, que toutes ces sassures, effectivement, ces rois qui que ce sont levés, l'objectif était quoi De détruire. Donc, il n'y avait rien qui allait rester. Donc, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs familles, donc tout allait être détruit. Rien n'allait résister, effectivement. Rien ne va rester, effectivement. Donc, tout massacré, effectivement. Alors là. Parce qu'on dit, mais une multitude nombreuse qui s'est levée contre vous. Ils ont regardé, effectivement, même avec les armes qu'ils pouvaient avoir, avec la ils il dit, mais. Non, ici, effectivement, humainement parlant, nous ne pouvons pas. Et cette calamité-là, effectivement, est en train de venir pour tomber sur nous. Non seulement sur nous, mais tous nos enfants. Donc là, effectivement, ils ont prié, non seulement pour lui personnellement, mais aussi sa postérité. Ce n'était pas seulement une maison, mais toutes les maisons entières et toutes les villes, tous les habitants de la ville. Vous voyez, frères et sœurs, en fait, avec les choses de Dieu, quand vous voulez que Dieu vraiment fasse quelque chose pour vous, n'oubliez jamais ceci. Le Dieu du ciel, il le fera certainement. Amen. Amen. Amen. Il a dit, j'ai des yeux pour voir Amen. il voit. Amen. Les oreilles pour entendre, il entend. Mm. Il ne bouge pour parler, il parle. Mais c'est seulement le problème, c'est l'approche des. ces... Comment s'approcher de ce Dieu qu pour qu'il me donne une réponse Si je m'approche avec des involtures, Dieu ne pourra même pas prêter attention à ce que je suis. La Bible dit, mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il faut réellement que nous demandions effectivement de la bonne manière. Amen. Que nous sachions effectivement que... Quand nous approchons de Dieu, ce n'est pas un Dieu comme tous les autres dieux. Non, il est différent ça. Amen. Regardez, regardez la manière dont la gloire de la nouvelle est arrivée effectivement aux oreilles d'un roi comme Josaphat. Quel homme que vous connaissez effectivement, Josaphat connaissait son Dieu effectivement. Et, et il y avait un père qui était un homme qui servait et qui aimait Dieu en fait. Et il a pu voir effectivement Son cœur s'est attaché vraiment à ses dieux aussi. Mais vous pouvez voir que c'est lui dont le jour où, je crois que c'était le roi d'Israël, il lui a dit Mais c'est le roi qui est la mode à moi un autre à Nous, effectivement, on laisse ainsi leur dit Mais viens, toi et moi, montons. Et c'est lui qui a dit Mais avant de monter, avant de monter, il faut suivre dans Vous voulez consulter effectivement la parole. En fait, il a fait confiance en son Dieu. Il avait foi réellement en ces dieux, et il savait effectivement que si Dieu dit quelque chose, c'est sûr et certain qu'il tiendra à ce qu'il aurait dit. Mais nous voulons savoir qu'avant de pouvoir aller, qu'est-ce que Dieu Alors maintenant, quand la nouvelle est arrivée, on aurait deux choses à faire. Regardez l'approche. Cet homme ici, il, il a d'abord entendu cela, il a dit effectivement que oui, la mutine était là. Et c'est vrai, il dit, mais quand on regarde avec nos yeux, on ne peut pas, et puis si et, on n'arrive pas à pouvoir s'en sortir, ce ne sera pas qu'une part de nous restera, non, parce que s'ils viennent, ils vont tout raser. Et chacun devait être conscient qu'aujourd'hui, si réellement Dieu ne fait absolument rien pour nous, alors c'est sûr et certain qu'il ne restera plus rien de Judas. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant est vraiment le Dieu de sa parole. Il a dit à Jérémie, qui voit Jérémie lui a répondu, puis il dit, mais moi ici, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Vous vous de cela, non Ce n'est pas une répétition, mais surtout que cela vous permet de pouvoir voir que lorsque Dieu a déclaré quelque chose, regardez comment il va réellement prendre soin de ce qu'il a eu à pouvoir déclarer pour que cela s'accomplisse dans le moindre détail. Vous vous souvenez, dans, dans le livre, je pense, c'est un petit psaume, je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous l'avons lu. Parce qu'en lisant, on se dit, mais si tu le répètes, plus... mais Psaume 80, 80, quelque chose comme de... ça. C'est le Psaume quelque chose comme ça. Je pense que le Psaume 80, oh, je pense sais pas, je pense sais pas, je ne sais pas, tout ça. Mais... Mais psaume 80. Psaume 80. Verset 20 dit. Psaume 80, verset 20 dit. Alors tu parlais dans une vision à ton bien-aimé donc il parle effectivement de, de ce que le Seigneur, votre Dieu, a, a parlé effectivement dans la vision. Et il dit, tu parles dans une vision à ton bien-aimé. savez bien, vous allez savoir qui c'est. Il dit, et tu dis, je prêtais mon secours à un haut. J'ai élevé du mien du peuple un jeune homme. Vous suivez J'ai trouvé David, mon serviteur. Donc David rappelle à l'éternel ce que lui avait dit. Continuons. Je le roi de mon Saint, ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne le point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera sur par mon nom, et je mettrai sa main sur la mer, et sa droite effectivement sur le fleuve. Lui, il m'évoquera, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui les premiers nids. Le plus élevé de roi de la terre, je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui qui sera toujours fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Vous suivez ça Et son trône comme le jour des cieux. Si ce fils abandonne ma loi et ne marche pas selon mes ordonnances, s'il viole mes préceptes et ne fait pas mes commandements, je punirai de la verge de la transgression et par des couleurs iniquités, mais je ne retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, ma tirée de la vie, Sa postérité suicera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, et il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. On parle effectivement du trône de David. Il dit, tu ne manqueras point d'un successeur assuré sur ton trône. Vous suivez cela hum. Quand les autres se sont séparés, David, effectivement, pour Jérôme d'Israël, s'est séparé, les rois d'Israël, les autres sont parti avec Israël, comme ils disent, et puis la tribu de Judas est restée avec David. C'est là, effectivement, que vous pouvez voir le père David, ainsi, donc, la totalité continue à pouvoir réellement être sur le trône. Et là, vous remarquerez très bien que la multitude est venue, en fait, c'était pour attaquer, effectivement, cette tribu de Judas, donc là où était, en fait, le, le roi Josaphat avec autant de détermination. Vous devez voir, frères et sœurs, que, et ça je veux que vous puissiez comprendre cela, lorsque vous vous donnez totalement à Dieu de tout votre cœur, et que vous cherchez la face du Seigneur, il est en fait certain que Dieu va vous parler. Dieu va vous accorder la grâce de pouvoir réellement aussi savoir ce que ce Dieu-là est en train de faire aussi avec toi, et pourquoi toi en tant que frère, en tant que sœur, Dieu t'a aussi fait sortir de tous les endroits dans lesquels nous nous sommes, vous direz, frère, frère, frère, mais il s'agit de prédicateurs, mais non, non c'est pas vrai, mon frère et ma sœur. Je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Je vais vous poser une question. Dans les années passées, nous étions où Nous étions dans les églises, soit baptistes, pentecôtistes ou presbytériennes, ou dans je ne sais pas moi quoi, vous vous souvenez, non Alors, Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce que Dieu t'a parlé, toi, ma soeur. N'est-ce pas vrai? Amen. Tu as entendu la voix de Dieu te parler en te disant de pouvoir sortir. Je veux maintenant que tu prennes attention ici, mon frère, ma soeur. Quand Dieu t'a parlé, tu as dit que tu, tu devais sortir. Mais s'il t'a fait sortir, c'était pour faire quoi avec toi? Quel était donc l'objectif pour lequel Dieu t'a fait sortir? Toi, soeur! Tu à faire, sans parler de prédicateur. Pourquoi es-tu sorti Il y a bien un but pour lequel Dieu t'a fait sortir. Donc, Dieu t'a dit à toi ce qu'il veut faire avec toi. Il t'a fait sortir pour que tu sois l'épouse de Christ. Amen. Amen. Donc tu n'es pas ignorant. À moins que ça soit que tu suis le grand personnage, mais tu n'es pas ignorant de ce que Dieu lui-même t'a parlé à toi. -même. Donc, il sait réellement laisser à toi pour lui dire, Voilà ce que je veux de toi, ce que j'attends de toi. C'est pour moi mon frère, et ma soeur, toi aujourd'hui, tu t'accroches tant bien que mal. Malgré ce que le monde peut t'offrir, les amis peuvent t'offrir, effectivement, il y a quelque chose dont tu sais que je suis sorti, parce que je dois être ceci. Tu ne regardes pas ce que le frère fait, ce que la soeur fait, dit, Moi ici, Amen. Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il Il a dit avant, lui? Mais mais, c'est frère de toi, aussi. à toi aussi, s'il t'a fait sortir, Dieu t'a parlé. Père, ce n'est pas pour rien. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu ne marches pas en l'air. Non. non! Il y a bien un chemin que Dieu t'a placé. Et c'est Dieu qui te conduit. Et au jour le jour, effectivement, il te travaille. Pourquoi? Parce que tu dois arriver à pouvoir atteindre le but pour lequel il t'a appelé. Amen. Donc, tu as la connaissance de ce dont pour lequel Dieu t'a fait sortir. Et ah, sinon, et quand Dieu, effectivement, te parle ainsi et te montre aussi en réalité ce que lui, il est pour toi et qu'il va faire, effectivement, pour toi. Je vais vous donner encore un exemple, comme nous l'avons entendu, hein, si c'était un témoignage, effectivement, vous vous souvenez. Pour que vous puissiez réaliser, frère, parfois, vous avez qui okay, Dieu ne peut pas me parler moins, Dieu ne peut pas me montrer ce qu'il doit faire. Non Dieu doit te parler toi. Amen. Dieu doit s'entretenir avec Amen. toi. Amen. Parce que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Amen. Dieu. Il faut que ces choses-là, puissent arriver à pouvoir dire, il y a seulement... Non, vous, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Auquel Amen. Dieu veut traiter, en fait, avec Amen. qui il traite aujourd'hui. Oui. Donc, souvenez-vous de, de cette sœur là dont, euh, qui avait son enfant. Qui était atteinte de six fils. Vous avez cela et l'enfant a commencé à pouvoir aimer et souffrir avec ma vie. Et l'enfant mourait parce qu'il gênissait. Que la mort du maman, je vois déjà un bateau qui me prend, un pireux qui me prend, qui m'amène dans des lieux qui sont ténébreux, comme ça. La maman savait. Et l'enfant là, s'en va effectivement dans les lieux des ténèbres. Et que vous savez quoi La maman s'est mise à genoux, effectivement, et a prié son Dieu. Vous savez le non Et puis après avoir prié son Dieu, elle est sortie. Et elle s'est mise effectivement sur le perron. Vous vous souvenez encore? Mmh. Et voilà, c'est à là, notre frère, voilà, ben était il était tenté de vouloir prendre l'avion, effectivement. Il entend seulement la voix, il dit: sort et va ainsi. Et il sort, et puis il comptait avoir marché. Mmh. Et puis il lui conduit: Va à droite, va à gauche. Il dit: Mais c'est pas possible, mmh. tu dois prendre l'avion. La voix, lui dit: Continue le chemin. Mmh. Frère et sœur. Et disait, frère, vous, en tant que soeur, vous pouvez vous dire, mais, oh mais je ne suis pas quelqu'un, donc vous êtes quelqu'un aux yeux de Dieu. Amen. Parce que Dieu peut déplacer son serviteur pour ta prière que tu as fait dans ta chambre à boucher. ne valons rien, donc vous valez quelque chose. Amen. Aux yeux de Dieu, vous valez. C'est pourquoi, quand vous la procédez, vous allez savoir qui vous êtes effectivement, qui je suis auprès de Dieu pour lui demander. Alors maintenant, les deux sœurs étaient effectivement, et, et le frère continuait à marcher, puis il continuait, va à gauche, va à droite, il et puis il passait, puis il y avait une sœur là qui était au perron qui était debout, frère et sœur. Et puis cette sœur effectivement qui appelle le, le, père, le frère qui est dit, mais, pasteur, je t'attendais. Vraiment, est-ce qu'elle ah, elle est pouvait bien. dire à cet homme-là, oui. pasteur, je t'attendais, si Dieu ne lui avait pas parlé. Amen. Vraiment. Vraiment? Une sœur, s'il vous plaît. Et puis, elle était tellement d'assurance, elle savait que son Dieu lui avait parlé. Amen. Quand il a appelé cet homme-là, c'était pas, s'il vous plaît, est-ce que vous serez du mort Il dit, pasteur, je t'attendais. Il dit, mais comment est-ce que tu peux savoir que moi je suis pasteur et que tu es venu pour toi Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu connais l'histoire de la tsunami non mon frère et ma soeur, il faut avoir une telle confiance en ce Dieu que quand je prie en tant que soeur, Amen. Dieu m'entend. Oui, frère, pour toi, il peut même faire descendre des anges. Amen. Amen. Amen. Les soeurs, vous vous valez aux yeux de Dieu. Pourquoi Amen. Amen. quand vous vous approchez de lui, vous avoir une assurance que, oh oui, il m'entendra. Parce qu'il est bien, il est bon Dieu. C'est pourquoi cette relation, frère et sœur, elle est tellement d'une importance. Et il faut que tu sois en communion avec tout. Amen. Amen. Mais, les, les, les histoires que nous a pouvoir nous faire passer pendant les agents du catholicisme. Hein, avec le pape, les hiérarchies et tout ça, ainsi, ainsi, de suite. Non, le Seigneur a brisé cela pour que. Vous voyez, frère, c'est cela. Il y avait, il y avait le parvis, il y avait les lieux saint, il y avait les lieux ça. Qui est-ce qui rentrait dans le lieu très saint C'était le souverain sacrificateur. N'est-ce pas vrai Il entre le lieu saint et le très saint, c'était un voile qui, qui séparait, nest pas Mais lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha Alléluia. Alléluia. La Bible est que. Le voile du temps est de haut en bas. Amen, amen, amen. Donc le lieu est a été ouvert. Amen. Pour que toi, ma soeur, amen. toi mon frère, amen. tu puisses y avoir accès. Amen, amen, amen, il y a un cas de l'intermédiaire. Entre Dieu et les hommes. C'est ton Dieu à toi. Amen. Amen. Okay, so amen. Donc tu peux t'approcher de lui avec assurance, il va t'écouter. Amen. Amen. Oui. Mais, mais là, il n'y a plus de souveraineté. Il est le seul souveraineté. Il s'est offert une fois. Pourquoi il s'est offert une fois Pour que toi, ma soeur, Amen. tu sois aussi sainte. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai Donc, okay. réellement, tu es sanctifié, tu es devenu pur aux études. Quand il te regarde, il voit la sainteté. Amen. Tu rentres. Et puis, quand tu pries, il entend. C'est pourquoi il dit Mais tout ce que vous demandez en mon nom. Amen. Il n'a pas dit tout ce que le prédicateur, ou les apôtres, ou les profonds ont demandent à mon nom je tu devrais, mais pas à congresseux. Les... Non mm. Tout ce que toi, en tant que disciple, Amen. tu demanderas en son nom. Mais sans quel nom qu'il demande Alléluia Alléluia Amen. Amen Enfin, frère, ça veut dire quoi que Quand, quand tu demandes en son nom, donc maintenant, ce n'est plus toi que Dieu voit, il le voit lui. Il demande Alléluia Amen pourquoi nous devons être baptisés en son nom L'apôtre posait que c'est n'est plus moi qui vis oui. Et c'est Christ qui vit en moi Amen. Amen. C'est sûr et certain, c'est ça. Oui. Et nous croyons que, en s'approchant aussi, de lui, un long, je ne sais pas vous si es longtemps, et sinon, vous regardez très bien comment cet homme ayant donc entendu, ayant vu effectivement la situation, effectivement, oui, même si le cœur bougeait, de reparlit, ah ah ah il, il y a donc un Dieu que nous avons. Comme vous avez encore des Daniel, non Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. C'est Dieu-là qui est dans le ciel. C'est mon Dieu. Amen. Donc moi, en tant qu'homme sous la terre, je peux lui parler. Amen. Et il entendra. Amen. Pourquoi mon frère et ma soeur Parce qu'il avait fait alliance avec Abraham. Il dit, je serai ton Dieu Alléluia, Et le Dieu de ta postérité après toi. Amen. Tout le monde parmi vous sera circoncis. Donc quand tu es circoncis, tu entres dans l'alliance. Amen. Quand Daniel le savait. Il observa effectivement comment le Dieu de ses pères a eu à pouvoir agir, effectivement, aussi. Vous pouvez réaliser effectivement sa position. et et il s'est approché de ces dieux, et si, donc, regardez bien, vous savez, il était captif, tout le Judas, hein? vous vous souvenez, non? Oui, mm -hmm. regardez, Joseph Fat, effectivement, quand la nouvelle est arrivée, où la, la congrégation s'est mise à On voit que dehors ça va tellement mal. Quand Daniel a eu à pouvoir entendre que la sentence était que la tête soit coupée, vous savez ce qu'il a fait Il a rassemblé ses amis. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont jeûné. Ça, c'est aussi une manière de pouvoir s'approcher de Dieu. Amen. Le jeûne. Oui. Vous savez comment Dieu montre cela dans les scènes écritures je crois que c'est dans Isaïe au chapitre 58. Parce que c'est écrit hein, dans les deux chroniques, chapitre 20. Qu Qu'est-ce qu que Josaphat a fait? Il a dit, publia un jeûne dans tout Judas. C'est vrai ou pas? Mm -hmm. Mm -hmm. Ils ont Esaïe, chapitre 58. Là, de quelle manière, effectivement, Dieu voit cela aussi, Et les gars. Par rapport avec le jeûne, dit, Esaïs 58, verset 1, « Dis donc à plein vos yeux et ne pas. Les ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, il n'aurait pas apprendu la loi de son Dieu. Il me demande d'aller vous justice et il désire l'approche de Dieu. Et nous sert de jeûner si tu ne le vois pas mortifier votre âme si tu n'y as point, gars. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tout vos mercenaires. voici vous gênez pour disputer, vous créez pour frapper méchamment du point et vous ne jeûnez pas comme le veut ce jeûne. Voyez, donc le jour-là, hein, comme parce qu'il dit, il est bien parlé de l'approche de Dieu. Vous avez entendu Allez, mais le jeûne est un moyen de pouvoir s'approcher de ce Dieu, parce qu'au travers de cela, vous vous mortifiez. Amen. Donc, autour de vous, les autres choses ne valent rien. Amen. Il dit, Seigneur, ici, mon âme est devant toi. Amen. Je ne vais pas mon âme, comme il va, sur devant ton trône de grâce, Seigneur. Souviens-toi et entends et observe. Amen. Alors, pendant ce temps-là, ça veut dire que l'homme qui se tient comme ça, ou la femme qui se tient comme ça, oh oui il est effectivement dans, dans ce qu'on appelle dans, dans un état de, de boucher extrêmement à l'extrémité il dit mais si aujourd'hui je n'ai pas cela Seigneur, je me tiens ici pour te suivre. pour que tu m'accordes la il dit ici on va essayer de voici vous jeûnez pour discuter, pour évoquer points, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en vous je veux vraiment C'est comme cela que quand Arjok quand a dit effectivement, puis et Daniel a entendu dire, oh, donne-moi du temps, donne-moi du temps. Pourquoi? Parce que je dois chercher ce Dieu. Je dois m'approcher de ce Dieu. Ce n'est pas de quelle manière je peux m'approcher de lui. Oh là là là là là là là là crois que Vous vous souvenez encore dans, dans les saintes écritures, hein? Et, et quand il, quand il était dans. Un... Je crois que nous l'avons lu avec vous, vous pouvez le lire encore dans, dans le livre de, de Daniel. Gardons toujours la main sur le chapitre 58 des Aïe, nous, nous retournons, nous allons chercher Daniel. Daniel, nous avons eu à pouvoir lire, c'est aussi, je crois que c'est au chapitre 9 nous, nous l'avons lu, dans le chapitre Daniel. Oui, c'est ça, oui. Alors. Mmh. Que ah, oui. Voilà, et le chapitre de 9 est dit, il est bien, <coughs> je lis encore le la première année de Darius, Sophis, fils de la, de la race mène, lequel était devenu roi du royaume de Kadéa, la première année de son de son règne, moi Daniel, vous suivez Je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie les prophètes. Donc il a vu cela, on l'a entendu. Maintenant il y a le verset 3, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière et aux supplications, en faisant quoi? En jeûnant. Parce qu'il voulait que réellement que sa voix soit entendue parce que c'est un moment crucial et nécessaire. Alors verset, chapitre 5, maintenant nous retournons aux l'Ésaïe. Et nous dit effectivement ici, verset, donc verset 4, il dit, « Vous ne gênez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? » Donc, c'est un moment où Dieu maintenant a le regard fixé sur toi, il prend plaisir parce que tu, tu le cherches maintenant. Il dit, mais cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, il faut que le cœur soit. Amen. Je me laisserai trouver par un... vous. C'est la sincérité, c'est l'implication, c'est la mortification, effectivement, l'esprit, et d'âme. Et ce jour-là, il dit, Seigneur mon Dieu, ici, j'ai vraiment besoin de toi. Si tu n'étends pas ta main sur nous, alors ce sera terminé. Mm -hmm. Il dit cela, et puis il dit ici, si, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir Et un jour, où l'homme humilie son âme, et que tu il dit, il courbe la tête comme un jour, et se couche sur les sacs et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel, quand Dieu dit c'est un jour agréable mais il a maintenant les oreilles toutes ouvertes pour t'entendre oui frère et soeur Dieu à ce moment-là il est très attentif, il t'observe, il voit parce qu'il prend plaisir à ce que tu fais ton âme est mortifiée, et tout est ce que tu dis effectivement frère et soeur Dieu nous donne des âmes Amen. Vous, ah oui. vrai, vous Vous avez, avez, avez regardé cela, Je crois que dans le livre, de, vous connaissez cela, dans le livre d'Ephésiens, il nous parle effectivement de, de, de toutes les. Éphésiens, chapitre 6, c'est la série, que vous connaissez aussi. Vite rapidement, plus loin ici. Je surveille les, les, les, les temps pour le oui, Et ne, ne soyez pas pressés. Ne croyez pas que je vais vous retenir longtemps. Ne regardez pas. Éphésiens, chapitre 6. Il chapitre 6 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Rémettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir femme contre les ruses du diable. Rémettez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous aimez cela Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre domination, contre l'autorité, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après d'avoir tout surmonté. Prenez donc ferme, ayant la vérité pour ceinture, mettez la la vérité, la, vérité, la, la, la justice, pardon, mettez donc bouche sur à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi avec lesquels vous entendez tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le de, de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous suivez Verset 18 dit. Faites en tout temps par les types de sauts de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Amen. Amen. Donc, voyons comment le Seigneur nous montre ici, de quelle manière effectivement, Lui, il peut et qu'il est disposé à pouvoir réellement nous entendre, même dans les situations les plus difficiles, le moyen par lequel nous pouvons Vraiment nous approcher de Dieu pour que la délivrance nous soit accordée. Pour que ce que nous demandons vraiment de tout notre corps, qui est essentiel à notre âme, à notre survie, à nous, tout ce que nous avons. Effectivement, il dit ici, il dit, est-ce là, est-ce là, ce que, est-ce là, ce que tu appelleras un jeune, verset donc 5, un jeune, un jour agréable à l'Éternel. Il dit, voici le jeunes auquel je prends plaisir. Plaisir des tâches chaînes de la méchanceté, de nous le lien de la servitude, on va avoir ainsi, ainsi, ainsi, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est très important, effectivement, dans, dans l'approche, effectivement, de, de Dieu, pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse réellement nous entendre et qu'il puisse réellement aussi nous accorder la grâce d'obtenir ce dont nous avons besoin, parce qu'ici l'Écriture nous dit, 2 chroniques chapitre 20, le verset suivant, verset. Au verset 3, il dit ceci, dans sa frayeur, Jonathan se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Donc effectivement, le peuple de Dieu s'est sanctifié, se présenter, se tenait dans une position telle que lorsqu'il s'approche de Dieu, que Dieu soit touché et que Dieu puisse faire ses soeurs. Peu importe la diversité, peu importe la situation, Dieu nous montre la voie. Vraiment. Dieu nous montre la voie par laquelle nous devons maintenir la victoire. C'est la vérité, Amen. Si vous remarquez très bien comment était notre Seigneur, je souhaite le temps, mais je ne vais revenir longtemps. Mais regardez bien, c'était important. Mais d'abord, écris-les, frère. Et puis, regardez bien, quand cet homme a eu la sagesse voir comment est-ce qu'il c'est parce que c'est parce que Dieu l'a aimé mais vous voulez vous lisez mes frères est-ce que, que tu me dire vous vous souvenez frères et sœurs je crois que je crois que Joseph était avec un, un roi d'Israël je pense et, et alors il y avait il avait problème avec Samarie ou la Syrie je pense sur Syrie effectivement et puis bon il devait aller combattre et puis bon ils ont vu que le roi d'Israël ils ont décidé de la Syrie venir et, et puis ils avaient des problèmes manque d'eau, je pense alors, c'était à l'époque, je pense, où, il y avait, où Élisée était encore vivant. Hein? Je ne reconnais pas, je vous le Alors, le roi d'Israël, effectivement, dit, mais on consulter quand même Dieu. Et je pense que nous avons fait vont consulter avec Dieu, effectivement, pour consulter, mais qu'est-ce qui nous arrive, effectivement, est-ce que Dieu nous a envoyés ici pour mourir Et puis, ils sont allés consulter, effectivement, Élisée, le prophète. Élisée a regardé, effectivement, le roi d'Israël, il dit, mais pourquoi n'es-tu pas allé chez les dieux de tes pères, effectivement, que tu, tu adores pour les consulter il dit mais si je n'avais pas écart pour Josaphat. Vous avez déjà vu cela mmh. Vous devez vous les lire à part. Mmh. Si ce n'était pas pour Josaphat, rien ne serait été fait. Mmh. Mais je vais prier Dieu. C'est comme cela que le roi commence à couler. Josaphat aimait Dieu, Et Dieu aimait Josaphat. Mmh. Quand Dieu vous aime, frère. Dans les circonstances dans lesquelles les choses se passent, Dieu vous inspire et vous montre la manière la manière dont vous pouvez agir dans cette circonstance pour que vous puissiez obtenir la délivrance. Vous le croyez c'est pourquoi Dieu dit, mais il a caché ces choses aux sages, aux intelligents, il a révélé aux enfants. Yeah. C'est quand on se tient toujours dans l'humilité, l'orgueil, dans le cœur, ne pourra jamais rien faire vous pouvez être peut-être vous-même dans votre esprit saint, j'ai pas moi mais quand ton cœur à trois, c'est considéré beaucoup plus sain beaucoup plus que l'autre soeur ou l'autre frère vous n'êtes même pas meilleur que l'autre quand vous vous sentez moi je suis sain et elle, elle ne c'est pas moi, je ou lui, il est. Non, quand vous êtes comme ça, sachez qu'il n'y a rien de bon en vous vous pouvez, frère, même ne sais pas mais tout ce que vous ça ne sert à rien du tout il avait entendu, non. Il, était, il mettait les soins à la perfection. S'il est devenu Lucifer aujourd'hui, c'est à cause de quoi L'orgueil. L'orgueil. Et Satan est très élevé. Il sait vous tenir par là. Et toi, tu veux plus. Regarde-toi, toi, toi, tu es meilleur. Toi, tu non, non, non. Et puis, toi, tu. Dieu ne peut pas agir avec quelqu'un comme ça. C'est quand ton cœur est dans l'humilité. Il ne faut pas plus que les autres. C'est une grâce de Dieu. Amen. Ça, il faut être conscient. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la grâce de Le... Dieu. je sois comme cela. Amen. Mais là, il m'a ouvert les Amen. yeux. Dire, ma soeur n'a pas. Les yeux ne voient pas très bien. Si Dieu m'a bien ouvert les yeux, ce n'est pas pour que je dise, bon, oh, toi t'essuyé, je suis ça. Tu vois, tu vois absolument rien. Non. C'est pour que moi qui vois. Je si vous donne un exemple. Vous avez chez vous, non, pas vous, j'ai quelqu'un chez lui, son frère qui a fait il ne voit pas. Et vous, vous avez les yeux quest est vous faire avec cette aveugle là c'est vous qui l'aimez ses yeux non donc vous le tenez par la main pour le guider quand même vous pas mais écoute, tu as aveugle, bon, fais ce que tu veux tu vas pas faire ça non. mon frère il a aveugle, tu veux que tu vas dans la chambre à coucher je t'ai conduit, tu es privé ses yeux oui. ma soeur n'arrive pas, oh non tu n'es pas une bonne soeur non. ah elle ne sait pas, je vais l'aider oui. si Alléluia. Dieu a permis que toi tu connaisses les choses ce n'est pas pour la critiquer qu'il a failli oui, Amen, Amen. Alléluia c'est bon que... Hey, je vais vous dire une chose frère ça. Ben, je vais vous l'avouer quand même Amen. et ça je vais te dire j'ai la grâce de Dieu frère de pouvoir aussi avoir la possibilité de connaître ce que toi tu es dans ta vie ma soeur. Oui, quand tu es vrai ou quand tu es faux Jésus. donc je peux être avec toi ou je peux même dormir chez moi mm. Dieu me montre ce que tu es mm. mais c'est pas pour que je vous condamne mm. Non. non si Dieu me montre cela, c'est pour que je prie pour toi Amen. Amen. c'est ça à quoi les dons sœurs, tu vois sœur, tu es j'étais c'est évident c'est ma sœur, Amen. Dieu m'a montré que tu es responsable, Amen. prie pour elle Amen. prie pour lui, oui. Elle l'a dit oui. c'est ça, c'est ça à quoi ça sert un don, à quoi ça sert un ministère effectivement, c'est pas pour se pavlèbres, la poitrine, à quoi ça sert même pas à toi mmh. Si tu t'es pas monté toi-même, c'est Dieu qui t'a monté Donc nous viendrons que moi je suis, moi je suis A bien. Donc c'est pour que nous comprenions que quand mon frère et ma soeur, il est faible ou il est tombé, il Il ne faut pas critiquer. Amen. Non, aide la personne. Amen. Aide la compassion comme Dieu a compassion de toi. On que accorde la grâce nous avons besoin de pouvoir réellement avoir une façon de voir qui est très juste et Bref, effectivement, Pour que Dieu et Sartus nous aider à pouvoir. Réellement... Alors, ainsi donc, dans l'écriture, nous allons rapidement. Alors, la Bible nous fait dit que cet homme. Oh, oui, mais j'ai parlé effectivement de, de Joseph Fat. Vous voyez très bien. Et c'est cela que même, même si vous remarquez, le, le jour où, pour montrer comment Dieu accorde la grâce effectivement à son enfant, pour qu'il puisse arriver à pouvoir sortir des situations d'une certaine manière. Quand la situation arrive, Quoi, il Vous aime et que vous l'aimez tout votre cœur, effectivement. Alors, il vous montre la voie de quelle manière vous devez vous approcher pour que cela puisse. Et vous, vous souvenez, il a le jour où c'était le roi d'Israël qui a dit Oh, on oh, oh. et ces prophètes des quatre ils sont venus là. Oui, oui, monte avec monte, monte, monte, monte, monte. Et puis, oui, il dit Ils sont tous ces quatre pour vous dites, Oui, ils sont là, ils prophétisent, ils prophétisent, et Dieu a parlé. Il y a quelque Choses qui sont pas bon là-dedans. Y a-t-il pas un autre prophète de l'éternel ici Ça, c'est Dieu. Frère. Parce que s'il s'était embarqué dans le groupe là, vous savez ce qui allait se passer Il allait recevoir une flèche. C'est vrai, frère. C'est vrai. Regardez comment Dieu l'a protégé, frère. S'il vous plaît. Alors, oui, il dit, mais y a-t-il pas, c'est pourquoi il est toujours important d'aimer beaucoup Dieu. Amen. et il vous gardera il Amen. Amen. Amen. vous préservera de beaucoup de choses et alors il dit mais y a-t-il pas il du parce qu'il dit mais oui tout le monde fait comme ça pourquoi ne faisons-nous pas non, non, nous ne sommes pas appelés à faire comme tout le monde Amen. Amen. parce qu'il faut, il faut et puis nous nous sommes là frères et sœurs Dieu nous a pas appelés à faire la marche comme tout le monde non. Amen. Alléluia. Amen. Amen. c'est la vérité ça oui. Oui. Et oui, il dit, mais il y en a-t-il pas Il dit, oui, oui, oui, oui, il y en a un, mais il est toujours là, tout seul là-bas, et puis, il ne veut pas marcher comme tout le monde. C'est comme ça, non et Il dit, mais, mais il ne pas jamais rien devant de moi, et il est toujours comme ça, il ne parle pas ainsi. On le fasse venir. Et puis, quand il est venu, il a dit, non. Et puis, le roi d'Israël dit, mais écoutez, j'ai entendu ce qu'il a dit, mais écoutez, nous allons partir, je veux m'aider qu'ici. Mais toi, je dois voir, tu il n'y a pas de problème. Comme cela, va. Jodaphat est parti avec le roi d'Israël, c'est vrai non le roi était déguisé, il était confiant dans ce déguisement et le pauvre Jodaphat qui était là qui est suivi. effectivement aussi comme il avait cherché aussi à pouvoir savoir ce que Dieu voulait et parce qu'il était une chose de Dieu écoutez maintenant, frère, pendant que le roi se assis, je m'en quand vous venez le roi d'Israël, tirez sur lui et tirez-les et on voit Jodaphat qui était sur les chats l'homme tire sa flèche pour pouvoir tirer, il pouvait tirer hein. Il a entendu seulement le blé, mais il dit J'avais dit, Il a crié Et puis il a stoppé C'était quoi C'était Dieu. Amen. Vraiment. C'est sûr Alléluia. et certain, frère. Oui, Dieu vous préserve de beaucoup de choses que vous ne savez même pas. Amen. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi et le peur des sorciers ici. Le grand-père, il est sorcier. La grand-mère, elle, elle fait des cacherons là-bas. Avec les crânes qui sont là, les Toi, tu dis Oh mon Dieu, tu sais pas s'il va traverser la fenêtre. Non Personne ne traversera la fenêtre. La Bible dit La sorcellerie ne pourra rien contre les Même si c'est ta mère ou ton père qui est sorcier, il ne te fera rien du tout. Autant que toi, Amen. tu saches qui tu es. Amen. Mon frère et ma soeur, les démons savent qui vous êtes. Amen. Tous les autres ici vous insultent, mais ils ne valent rien, ce sont des rien. Mais quand les démons les voient, ils voient celui qui est avec toi. Amen. Parfois, tu ne réalises pas, ma soeur. Toi, tu ne réalises pas. Tu dis, oh, je vais rassembler je ne sais pas ce qui m'a dit. Non, tu marches, effectivement, l'ange de l'éternel est à côté de toi. Les procédés le, le voient. Allez, mon frère Manda m'a appelé parce que je voulais se partir alors, je vous mais il m'a appelé il dit mon frère il y a quelque chose qui s'est passé ici quoi il dit depuis les jours les, ça c'est vrai les réunions que tu as fait il dit mais il y a un réveil dans il dit mais c'est pas possible il dit la santé ne fait que c'est rempli amen alors mais qu'est-ce qui s'est passé il dit je vois un Monsieur qui vient il dit Monsieur il dit mais je veux vous voir vous il dit vous voulez me voir moi il dit oui il dit, je suis, je vais vous confesser, je suis un marabout. Ouais, ouais, ouais. Donc je fais mes grégilas, j'ai de fait mes choses là, dans les cassoirs là, patata, patatata, je fais et puis ouais. je fais des choses aux gens. Donc comme je fais des choses aux gens, ouais. et puis la plupart des gens sont ici, effectivement, quand je fais des choses, je sais faire les choses, et ces choses-là marchent avec eux. Ouais, ouais. Mais il semble que toi ici, quand t'ai regardé, j'ai vu que tu étais différent des autres. Il dit, tu savais qu'il y avait toujours quelqu'un qui était avec toi. Amen. <rire> tu vois que c'est un pour regarder, il ne voyait rien. Il dit, oui, oui, oui. Il y a toujours quelqu'un comme un ange qui te garde là. Mais les autres, je n'ai pas vu ça. Mais toi, oui. Amen. Oui, manzan, mon père. J'étais heureux. Hein. Amen. Oui. Un payard, un démontaire, effectivement, un marabout, il vient nous rendre toi dire, mais toi en tout cas, tu es tout à fait particulier. C'est la même chose avec toi, mon frère. Ah ouais. La même chose avec toi, ma soeur. Quand même, ton grand-père se il est dans la casserole, effectivement. Lorsqu'il te regarde, il ne sait même pas s'approcher. Mais ah oui, c'est vrai, vrai. Et surtout, toi, ne donne jamais l'occasion qu'il s'approche de toi. Oui. Vraiment. Ouais, parce que vous pouvez donner l'occasion, de s'approcher de toi. Hein? Oui. Alléluia. Ne lui donne jamais cette occasion. Parce que tu n'as plus rien à voir avec lui. Amen. Lui, il est là. Toi, tu es de l'autre côté. Oui. Bon, C'est comme, comme, vous savez, le riche et le pauvre Lazare. Père Abraham. Lazare était là tranquille. Tant qu'il est effectivement dans les seins d'Abraham sans problème, pas de tourment, il était en paix. Et comme nous l'avons entendu, il était donc rempli là, ça. Sans problème, c'est vrai, non Mais les riches, papa, ils, ils étaient en poids au tourment, l'argent est parti où Il pouvait acheter tous les démons, mais il dit maintenant, éteignez le feu, et pompez moins de l'air. C'est vrai, non Parce qu'on dit l'argent achète tout, tout. l'argent fait les bonnes, amène-la à l'enfer pour acheter les démons. C'est vrai, hein <coughs> Il tremble même son doigt Alors il dit, mais, qu'il fasse, il me dit, mon fils, regarde un tout petit peu. Là où toi tu es? Là où nous nous sommes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a bien, il y avait une sorte d'abîme qui est là, qui se de là où? Je ne sais. Ni même si nous, ici, nous voulions venir là-bas, nous ne serions pas. Quand Dieu vous a réellement séparés, il vous a mis à part, il vous a mis à part. Amen. Ne cherchez Amen. pas de pont. C'est la vérité. Amen. Je prie que Dieu vous fasse comprendre. Ne cherchez Amen. pas de pont. Il a séparé. Maintenant, regardez ce qu'il veut faire avec vous. Amen. Continuez avec. S'ils sont des sorciers, s'ils sont, je ne sais pas moi, du marabouts, ils ne peuvent absolument rien vous faire. Alors, il faut que vous soyez sûr et certain qu'ils ne pourront rien vous faire parce que Dieu vous garde. Pourquoi Parce que vous l'aimez. De tout votre cœur, de toute votre âme. Il prendra soin de tout ce qui est à vous, pour Amen. vous même aussi. Amen. Alors là, maintenant je t'invite à alors là, cet homme, effectivement, quand il savait que ben, les, les, les, les, les, les, les rois et tout ça, il s'avançait, effectivement. Il a trouvé, et, il a eu l'inspiration de pouvoir savoir que le, le moyen qui va toucher le cœur de ce Dieu, même si on a péché. Ah, là, la confession, la repentance. La modification de notre Dieu. Ah, notre Dieu est un Dieu. Car ah, sa miséricorde, Dieu a toujours. Amen. Il est là, nous, nous le connaissons. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Seigneur, à nous la honte, nous avons péché. Il est je le connais, Pardon. Pardonne. Et agis Amen. à cause de ton nom. Amen. Amen. Amen. Le cœur. Amen. est C'est vrai, frère. Regardez comment cet homme s'est approché de son Dieu pour qu que le cœur de Dieu soit touché après avoir publié les jeunes. Maintenant, il se tourne vers son Dieu. Mmh. Écoutez. Vous êtes terminé par là. Regardez. Verset suivant. Verset 6. Deux qu'on y verset 5. Josephus se présenta au milieu de l'Assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parti vous suivez dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. vous savez cela non vous savez pourquoi non est-ce que vous savez pourquoi c'est pas mal limite hein vous savez chacun doit connaître ça position et sa place. Oui. S'il avait fait l'erreur il dit mais maintenant je suis roi, je les ai très sains. Il n'allais rien faire avec lui. Vous voyez que l'esprit du Seigneur vraiment est tellement merveilleusement beau et important parce que quand on veut dépasser les limites, il faut des frère. Frère, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne savez pas vous. Amen. Amen. Alléluia. Ce que je disais l'autre fois ici, je dis, je dis monsieur, vous n'avez pas besoin. Vous, en tant que bon, bon je, je, je regarde, monsieur, je regarde la, la taille des ta jupes de soeur. Mais soeur, je vois que la, la taille de ta jupe n'est pas comme la jupe normale, comme la taille, la longueur normale. Dites-moi quelle est la longueur normale. Tu vois, on va prendre des mesures ici. Ouais. Mais évidemment, il ne faut pas non plus nous amener ici des mini. Hein, pour dire que là, le frère, les, les non. Hein. Je crois que quand vous avez l'esprit de Dieu, vous savez quand même que si vous êtes sur des assises. Là, par exemple, ou là ici, on ne va pas même pas voir vos jambes. Hein. C'est vrai, c'est vrai, non? Quand vous vous, vous habillez, de telle sorte que vous soyez couvert. Amen. Mais c'est la même chose non seulement des sœurs, mais des frères aussi. C'est pour toi, pas toi, toi, mon frère. Amen. Un frère qui vient avec il fait chaud chez vous, et il ouvre voie pour que l'air passe. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous Amen. comprenez ça? Amen. Donc, je crois que tout... Un... En fait, qu'est-ce qui se passe? Amen. Quand vous avez l'esprit du Seigneur, pas besoin de dire, là c'est non non non j'ai dit, que c'est pas parce que le frère va sœur mais comme le frère aussi et il va peut-être prendre un costume là qui, je ne sais pas moi il, il, il commence là et puis il, il vient là juste comme une soutane ce n'est pas possible de voir que le frère il vient à l'assemblée euh, non pardonnez-moi, je ne sais pas. non j'ai dit, ce n'est pas normal c'est-à-dire que le frère quand il prend son costume il se met il doit s'en Amen. Vraiment. Ah oui. Mais si tu reviens ici comme les, les clowns qui se trouvent à la gare du midi, il y a un problème parce que ce n'est pas le cirque ici. Amen. Amen. Vous devez comprendre. En fait, vous savez que Dieu veillait même à l'habillement des sacrificateurs. Amen. Amen. Il aime pour le sœur Donc, quand Amen. tu rentres le vêtement, tu prends ton vêtement, tu te mets sur toi. Le Saint-Esprit là qui te contrôle là, tu te dit, ça, ça, tu ne peux pas le mettre. Mmh. Vraiment. Donc, tu, tu vois toi-même, mais je crois que chacun de l'expérience. Mmh. Tu es devant le miracle, tu commences à bouger, tu dis, mais j'aime bien parce que je trouve la colère, oui. j'aime bien, ça rentre bien, mais tu sens que nous, mmh. ça, c'est pas bon pour toi. Mmh. Donc, et le seul ou il est seul qui combat avec lui-même. Mmh. Alléluia. sûr, et sur. Jusqu'à ce que tu abandonnes. Ah oui. Quand tu abandonnes, tu as laissé, tu as mis le drap. Oh, ouf, je me sens à l'aise. Ces jours-là, j'ai dansé, j'ai prié Dieu. Pourquoi Parce que mon vêtement était en... Amen. Mais s'il est serré comme ceci, bouge un peu comme bien ça. Ça devient problématique, hein. Si je bouge trop, ça peut craquer. <rire> si ça craque, comment je vais sortir C'est la vérité, non Amen. Donc c'est absolument nécessaire. C'est important de faire ça. Amen. Dieu veut que vous soyez propres. ici s'il faut mettre ça, nous, soyez propres. Soyez bien, soyez... C'est normal. Amen. Et que le Saint-Esprit doit vous conduire. Ce n'est pas que je dois mettre quelqu'un à la porte là-bas pour vous garder avec yeux. Non, non, non. Ça, c'est pas biblique. Oui, c'est vrai. Dieu va avoir une communion avec toi. Pour Dieu. Et, quand, et puis, s'il vous plaît, ne venez pas avec des de choses ici pour dire. Non, l'esprit de Dieu m'a conduit. Amen. Quand aussi il t'est conduit l'esprit de Dieu, on se voit quand même. Amen. Oh mais moi, moi je me sens quand même comme ça, comme je suis là. Il sait bon Dieu. Non, non, non, non, il y a un problème. Vraiment. On doit prier pour toi, que Dieu est d'accord La bonne compréhension des choses et l'appréciation. Jugement nécessaire. Parce que tu vas discerner ce qui est bien du mal, effectivement, c'est aux enfants. Mm -hmm. C'est écrit, c'est comme ça, c'est bien, ça c'est cela, ça c'est pas bon, c'est cela. Ça dit, bon. je vais de... quand une soeur est vraiment bien habillée, normalement, on la respecte. Amen. J'ai pas entendu beaucoup d'amen, Amen. ne voulez pas dire amen mais c'est la vérité. Amen. amen. Je me souviens un jour, ma, ma grande lise ici, et, et, je crois qu'elle m'a rendu un témoignage et, et, et elle était, elle était dans la joie et puis parce que dans son école, avec ses, ses, ses amis de classe, c'est toujours des choses que vous savez, là, je ne vais pas les citer ici. Et alors là, donc, elle est toujours avec euh, ses jups. Un jour, elle avait mis une bien là, et puis, elle est à l'école, et puis le monte dans le tram, dans le bus elle s'assied pensez à peut-être aux choses de Dieu et quand on la penser à son école il y a une dame là qui l'a regardé avec admiration mmh. c'est beau nous quand on entend oui, que nos enfants oui, sont oui. avec Amen. admiration il dit mais mademoiselle oh vous êtes bien habillés Amen. Et de, de nos jours on ne voit pas ça mmh. Amen. nos jeunes ici ils sont encore mais ils vous servent des choses ici qui indiquent ce que vous cherchez Regardez que la personne l'a regardé, l'a respecté en disant Mademoiselle, vraiment. Mm, on qu'on ne plus aujourd'hui comme ça, hein, mais à ton âge, à toi. Vraiment. Alléluia. Ça, ça peut dire qu'on a honoré Dieu. Amen. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les parents. Amen. Nos enfants, enfants ici qui sont là, qu'on le voit, et, et tout, c'est que Dieu le bénisse richement. C'est merveilleux de pouvoir. Vous savez, j'observe, pardon, j'observe aussi un jour-là, j'ai voyé ma grande Angélique qui était sur le chemin de ses amis, et je la voyée, j'observais, elle partit avec joie, mais elle ne m'avait pas bien vu. Et je la regardé. Vous savez, il dit, oh Dieu soit béni. Les nôtres, c'est tellement merveilleux. Elle avait sa jupe longue et tout ça, mais ses collègues avaient des jupes élevées, des pantalons. Mais elle, en allant sans brocher, mm -hmm. puisse Dieu nous accorder la grâce mm -hmm. et pouvoir prier pour nos enfants. pour Amen. Amen. les aider à ce qu'ils viennent effectivement quand d'avantage. Nous sommes heureux, M. Dieu, notre Dieu, nous a... Et sinon, nous terminons par là. Que... Et chapitre 20, verset suivant, et l'homme de Dieu ici, votre... c'est Jodafat. Je vais lire la prière, puis nous allons nous arrêter. Verset puis, merci, c'est ça. Nous avons face de présentant au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'éternel devant le nouveau. Parmi et il dit, écoutez, j'aime ça, Éternel, Dieu de nos pères. Ce n'est pas un autre Dieu. Toi, le Dieu de nos pères. Il dit, n'es-tu pas Dieu dans les cieux oui. oh, oh. Donc, là où dans les cieux, il n'y a pas un autre Dieu. Dieu le et ce seul. Et c'est seul Dieu-là. C'est le Dieu de nos pères. Amen. Donc le Dieu de nos pères, c'est mon Dieu. Amen. Et je m'approche de toi, écoutez bien, il dit, il dit, écoutez bien, il dit il dit, il dit, tu pas, ne tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations Amen. Donc quand vous, vous approchez de Dieu, vous devez connaître sa puissance, Amen. son autorité, sa capacité. Amen. Et ce qu'il est en fait. Nous l'entendons, mais c'est nécessaire, frère. Amen. <rire> c'est cela oui. qui te donne encore davantage la foi parce que tu sais qui il est il, est Amen. La puissance. il dit mais n'est-ce pas toi qui en main la force et la puissance Amen. et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi oh notre dieu qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait frère et soeur L'homme a été conduit à pouvoir montrer à Dieu, sa bonté, effectivement, sa puissance et sa nature et ce qu'il est. Frère, si vous regardez très bien, regardez comment Daniel a prié, comment Joseph a prié. Frère, c'est pour être instruit. Ah oui. Savoir comment est-ce que l'Esprit de Dieu inspire quelqu'un qui donne Même si, oh tu viens, oh tu n'as pas Seigneur oh tu es tout le nom. D'abord, comme elle de pas difficile, loue Dieu. Amen. Amen. donne le preuve à toi. Peu importe la mauvaise nouvelle. Mais quand tu te mets à chez nous, loue-le. Amen. Pour sa grandeur, pour sa puissance, Amen. pour son autorité. C'est vrai cela. C'est comme cela qu'ils ont tous eu à pouvoir s'approcher de Dieu. Reconnaissant son autorité, sa grandeur, effectivement. Ils diront, oh. Regardez comment il parla à Dieu et puis il a mené effectivement pour que Dieu voit lui-même effectivement le tableau. Et tu es, tu es dans le ciel. Tu domines sous toutes les nations. C'est vraiment ah. Seigneur lui-même. Il a rempli c'est toi toi qui as donné. Ah, la tu d'Abraham. C'est toi Abraham qui t'aimait. <coughs> Nous ne sommes pas ici parce que c'était par hasard. Non, non, non, non. Ce n'est pas ta volonté. Que nous sommes dans ce territoire. Quand je suis sorti, Seigneur, je suis sorti avec tout ce que tu m'as donné. Et tout ce que tu m'as donné. Et cela, je les ai gardés aussi. C'est vrai. Mais vois que l'ennemi maintenant a saisi mon enfant. C'est pourquoi bon, écoute très bien le frère. Quand bien même la situation peut devenir tellement aussi pire, avec vos descendants, ne soyez jamais troublés. Rappelez simplement à Dieu. C'est ce qu'il a fait pour toi. Parce que cet enfant que tu as, tu l'as eu, tu connaissais Dieu. Quand tu l'as eu, qu'est-ce que tu as fait Tu l'as consacré à Dieu. Amen vous suivez ce pas un jeu quand vous venez ici nous hein. enfin, avons notre enfant, nous voulons que tu pries pour lui, pour que le Seigneur notre Dieu le bénisse parce que vous savez que quand on fait ça, ce que votre enfant protège c'est la vérité, hein. alors maintenant quand quelque chose lui arrive si c'est Satan qui veut le détruire pour détourner, toi quand tu te à genoux, quand tu pries. Même si ça prend cinq ans, mm -hmm. même si ça prend six ans, mm -hmm. ça prend dix ans, c'est votre postérité, Amen. Amen. votre héritage il doit revenir. Vous savez, je ne sais pas Vous savez, frère Vous connaissez euh, l'histoire de l'enfant vendredi? Mm -hmm. Oui. Amen. Mm -hmm. N'oubliez hein? jamais ça. Ah euh... C'était son enfant. Ah Alors qu'il se avait frappé. Non, je vais partir, je vais aller, je vais rentrer, aller, je vais partir. Donne-moi le cœur, je remède, papa, ça pas pas te attitude, tu ne veux plus rester. <clas> papa pleurait. Oh papa le cœur brisé. <rire> tu veux Je prends le temps. Il est parti, mais pendant qu'il était parti, il pleurait tout le temps. Vous ne pouvez pas oublier le vôtre, Adam. C'est vrai ou pas C'est vrai. Ce vôtre-là, c'est Dieu qui vous l'a tenu. L'enfant est parti là-bas. Vous savez que Dieu avait les yeux hein? à cause de ce papa-là. C'est pourquoi les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec lui. Je l'ai toujours dit, non Israël ici, qui l'air ah, est sorti avec sa couche cache. Ah, c'est un bite, un biton, bidon, bidon, pour déterminer les juifs. Mais ils ne pouvaient pas. Amen. Ils ne pouvaient pas. Il n'y a aucun homme sur la terre. La Bible dit, mais ils sont aimés Alléluia. à cause de leur paix. Malgré que je pas prié là, Dieu avait l'œil sur eux. Jusqu'à ce qu'il les ramène. Amen. Il le ramène. C'est aussi la même chose avec le vôtre. Amen. Amen. Peu importe, même si sur les le bas là. Ce n'est pas possible qu'il revienne. Toi, la Bible te dit, toutes choses sont possibles. C'est lui qui croit. Amen. Toi crois simplement. Amen. Toi prie simplement. Toi implore simplement. Amen. Amen. Les affaires savaient parler à Dieu. Mm -hmm. <rire> Frère, si nous voulons rester, nous à d'aller jusqu'à deux heures. C'est vrai, ça. Vrai, oui. Mais nous avons souvent besoin de ça. Amen. Amen. Qui ne voudrait pas que Dieu puisse l'entendre quand il prie Amen. Tout un chacun de nous. Amen. Alors nous Amen. devons savoir comment nous approcher de Dieu Amen. et aussi savoir ce que Dieu nous a donné. Amen. Et que ce que Dieu nous a donné est notre et que nous avons le droit de revendiquer et de prier, d'implorer la grâce de Dieu, il va nous le retrouver. vous nous <rire>